on a besoin de personnes morales comme ça qui portent des projets collectifs parce que je pense que ça d'une part c'est un outil d'éducation populaire même dans l'économique, ça apprend des euh, gens déjà personnellement on acquiert certaines compétences de gestion ou d'autres qu'on n'avait pas euh, du coup quand on acquiert des compétences, on comprend mieux et on est mieux en capacité d'analyser ce qui se passe autour de soi. Quand on comprend mieux ce qui se passe autour de soi, en général, on a un peu moins peur de l'autre parce qu'on comprend un peu de quoi il parle et, et qu'est-ce qu'il peut avoir derrière la tête, alors que quand on ne comprend rien, euh, ça, ça, ça, ça génère des peurs, et les, la peur ça génère euh, la crainte, la crainte ça génère des fois la violence et le repli sur soi, etc. Voilà. Donc pour moi c'est euh, un projet aussi politique au sens euh, de, de, de vie en société, et si ça n'existait pas, ben, je serais un peu chafouin, comme on dit, de, de, de me dire qu'il manque des outils pour que des projets collectifs puissent s'exprimer euh, en toute normalité et légalité dans la société. Oui, on a créé le statut c'est-à-dire de, de favoriser l'émergence et la gestion et la, la structuration de projets collectifs, c'est ça. Oui. Le mot SIC pour moi, il, il contient tout ça. Ce n'est pas, pas le statut avec l'article 1, l'article 2, l'article 3. On a créé le statut CIC pour permettre à des groupes de, de structurer leurs projets collectifs. Oui. C'est une société, donc ça veut dire qu'elle est inscrite au registre de commerce et qu'elle produit un bien ou un service qui est vendu à quelqu'un et qui est produit par quelqu'un, en général des salariés. C'est une coopérative, ça veut dire qu'elle met en avant l'individu et pas le, le capital. C'est une personne égale une voix et pas une action égale une voix. Et euh, quand j'ai du bénéfice, hein, j'en investis la plupart, et pour les six c'est quasiment la totalité, pour continuer à développer ce projet collectif, et pas pour rémunérer ni du capital, ni des gros salaires, etc. Même si on paye les salaires normalement. Et euh, elle est d'intérêt collectif au sens où elle va essayer de, de regrouper diverses catégories d'associés, qui ont un lien différent avec la nature de l'activité, mais qui ont tous un intérêt à ce que cette société existe, parce qu'elle va rendre comme dit le titre, un intérêt collectif, c'est-à-dire qu'elle a une utilité sociale qui va dépasser le, le seul besoin d'accéder à un produit ou à un service. Il manquait un statut qui nous permette d'être à la fois en coopérative, mais de pouvoir réunir autour de cet objet de la, de la coopérative, un objet social autant qu'économique, un certain nombre de partenaires euh, avec des implications différentes. C'est qu'on ne pouvait pas associer euh, des populations différentes alors qu'on était sûr qu'elles elles pouvaient avoir un impact dans la vie de la, de la société. Dans la SIC, on doit mettre des gens différents et on peut mettre n'importe qui, qui, part, qui participe au double objet économique de production d'un service et social. Quand on dit objet social, ça peut être... La préservation de la, de la planète, ça peut être euh, euh, des, des problèmes sociaux divers. On aura dû dépasser les 800 SIC en France, ce qui est à la fois pas beaucoup, mais pas mal, compte tenu de la relative marginalité des statuts coopératifs. L'objectif est atteint et je constate, euh, encore aujourd'hui, j'étais avec un projet de SIC, que... Que des opérateurs sur le terrain, quelle que soit leur activité, c'est très, très très varié, les, les, les de naves des SIC, il y en a plus de 140, euh, quel que soit le, le secteur d'activité, euh, je pense que le ce statut sert à des porteurs de projets qui veulent mobiliser autour de leur, de leur idée, de leur activité, un certain nombre de partenaires pour rendre encore plus efficace le, le, leur propre projet. Aujourd'hui, il permet à des gens d'oser et de faire. Et il y en a qui réussissent, il bon, y en a qui se plantent aussi, tout n'est pas rose. Il hein. euh, y a des coopératives, y compris SIC, euh, ce n'est pas parce qu'on est tous ensemble que ça marche à tous les coups. Il faut quand même euh, vouloir et acquérir certaines compétences. Bon. Mais je, voilà. Ce qui m'a rendu heureux, c'est ça. Il y, y a une meilleure efficacité. On, on, on voit des projets dont tous les ratios classiques d'école de gestion, euh, auraient prédit la mort euh, assurée, qui ne sont pas morts et qui ont au contraire explosé parce qu'il y a eu un autre facteur qui a été la motivation collective, l'envie de réussir à, euh, par rapport à l'objectif que ce groupe s'était donné, et finalement c'est arrivé. Et, et, et finalement il y, y a eu une bonne assise, y compris économique, alors peut-être ça met plus de temps qu'une start-up qui va avoir plein d'investisseurs et qui en trois mois va faire exploser tous les... Tous les, tous, tous les chiffres d'affaires. Mais euh, pour moi, ce qui a beaucoup plus de valeur, c'est que, euh, quel que soit la, le, le volume du groupe, que ce soit 40, 50 ou 400 personnes, à un moment donné, si finalement, après des débuts chaotiques, euh, parce qu'on visait d'abord le côté que j'appelle le social, mais le social, ça en serait large du terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on n'était pas très performant au niveau économique, mais que finalement, parce qu'on voulait arriver au but, on s'est formé et on arrive à bien gérer la société. Pour moi, ça, ça vaut toutes les cotations en Bourse du Monde. J'ai pas fait 50 000 choses dans ma vie que je commence à regarder par derrière euh, exceptionnelles, mais que celle-là, j'ai contribué en tout cas à faire que ça émerge et je suis satisfait. Bon. J'aurais aimé des fois faire des choses différemment, y compris pour ça, euh, au mieux. Mais en tout cas, je suis content oui, d'avoir participé à cette aventure-là. Je suis sensible à, à, aussi aux que j'ai rencontré, aux projets que j'ai eu la chance de rencontrer, aux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Mais je me dis que d'abord, je n'aurais pas eu cette chance-là, de rencontrer ces, ces, ces, ces gens et ces projets géniaux à partir du moment où il y a des gens, qu'on s'intéresse un peu aux gens, ce qui manque un, euh, et qu'on a envie que ce qui est dit comme projet collectif, en l'occurrence pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Je, euh, je ne dénigre pas les projets individuels, mais bon, euh, ma fibre vibre moins. Je suis moins intéressé par les projets individuels que des projets collectifs, qui mettent en branle au moins 2, 3, 4, 10, 20 000 personnes. Voilà. Donc c'est ça qui m'a fait bouger. Et ce qui me ce qui me rend heureux, oui, c'est de sentir qu'il y a des gens qui, euh, qui osent euh, avoir des idées parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas être seuls pour les mettre en route. Et ça, je trouve que c'est... Euh, euh, encore une fois, je ne nie pas le côté euh, intéressant d'un entrepreneur qui, qui a une certaine capacité, qui, qui peut être euh, un leader, etc. Bon, c'est très bien, et heureusement qu'il y en a. Mais moi, ce qui me fait plus vibrer, c'est que des gens qui ont des idées, mais qui, pour plein de raisons, euh, euh, à la fois sociologiques, de leur milieu, de, ou d'éducation, euh, ne se sentent pas entrepreneurs et ne le sont pas. Moi, j'ai géré une scope, je ne suis pas entrepreneur. J'ai géré une scope pendant 20 ans, je ne suis pas entrepreneur. Mais le système coopératif m'a permis d'accéder à cette fonction-là. Il y a eu la volonté de trouver un statut un peu hybride, qui était à la fois dans la production économique et à la fois avec un fort projet social. Donc c'est comme ça que dans le Nord, il y a eu une étude dans les années fin des, après 1995 qui a abouti à l'appellation coopérative d'intérêt collectif, société opérative d'intérêt collectif. Donc bien sûr, on a embrayé, on s'est rejoint Et à la fin des années 90, il y a eu le, la volonté du mouvement des SCOP, dans lequel j'étais, puisque j'étais gérant d'une scope depuis 20 ans, dans le cadre de la maison d'enfants où je travaillais. Il y a eu la volonté de faire une expérimentation qui préparerait un projet de loi. Qui finalement est arrivé vite, puisqu'il y avait à ce moment-là, il y a eu la nomination de, de, de, non seulement d'un délégué interministériel à l'économie sociale, qui a porté le projet de loi, Hugues Sibylle, et puis il y a eu la nomination d'un secrétaire, secrétaire d'État à l'économie solidaire, qui fait que la loi euh, SIC a été étudiée au courant de, de 2000 et votée euh, le 28 juin 2001, ce qui est. Euh, une performance pour une loi à partir du moment où on l'a mise en chantier où elle a été votée et elle a été publiée. C'est la loi du 17 juillet 2001 qui a créé le statut SIC. D'une part, j'étais suffisamment motivé parce que, parce que je voyais bien dans l'expérience que j'étais en train de vivre professionnellement, comment ça pouvait apporter des facilités en plus. D'autre part, dans ma posture de, de, de responsable de l'association des scopes du Languedoc, j'ai engagé une action avec le conseil général pour qu'on puisse copier euh, les coopératives sociales italiennes, donc euh, j'étais un peu euh, moteur là-dessus. Euh, et quand il s'est agi au niveau national euh, avec d'autres collègues qui avaient fait donc d'autres opérations, notamment celle de nommer, de donner le nom à la SIC euh, qu'on qu a, qu a endossée, euh, ben on m'a proposé, tout simplement, le réseau m'a proposé de porter l'expérimentation et d'être l'animateur de ça, ce que j'ai accepté. Moi, je me suis passionné, oui. Ouais. Je me suis passionné. Le collectif qui a eu une idée, et qui l'a mis en place, et qui a mis un peu d'argent, ou de son temps, ou de ses compétences, pour le mettre en place, il n'est pas question qu'il se départisse de l'orientation et de la gestion de, ce, de, ce, de cette activité. Donc, c'est pas rien, ça. Tous les collectifs n'ont pas cette ambition de maîtriser l'outil qui leur, qui leur rend service. Voilà. D'accord, tu as un exemple euh, Je vais à une piscine municipale, euh, je ne suis pas dans la gestion de la piscine, je veux simplement que la piscine marche bien. Et je confie, je mandate, c'est la, la, la, la, la, la politique de mandatement. Je mandate quelques personnes qui s'en occupent et puis voilà, euh, je leur fais confiance. Et je, moi, je ne m'en occupe pas. Voilà. Alors, mon initiative, c'est d'avoir rejoint celle de, de quelques autres. C'est-à-dire que c'est pas une initiative personnelle, c'est la résultante d'un certain nombre d'actions, de, d'expériences de, professionnelles, d'idées, de, euh, de, de certaines personnes avec lesquelles je travaillais ou que je croisais. Ça vient de, comme j'ai dit, de, de 20 ans de, de travail en collaboration avec. Euh, un directeur d'une maison d'enfants où j'étais qui a eu qui avait des tas d'idées euh, euh, pour euh pour remplir la mission d'insertion des gamins qui étaient confiés par les services sociaux et par le juge pour enfants, et qu'il fallait insérer. Donc au nom de l'insertion, il y a eu des tas d'initiatives, notamment certaines pour le loisir bien sûr, mais aussi certaines pour l'activité économique, dont la création de, de, de structures de production de services économiques qu'on avait réalisées dans les années 80 à SCOP. Et euh, on se rendait compte que euh, l'association d'un de, de, de, certain nombre de partenaires euh, autour de l'activité de cette scope qui est un restaurant euh, n'était pas possible vu le statut juridique hein, qui, qui euh, privilégie la, à juste titre dans une scope la place des, salariés, des seuls salariés. Dans le restaurant qu'on a implanté à l'intérieur des murs de la maison d'enfants pour que les enfants ne sentent plus en prison d'une part qu'ils aient aussi accès à un service euh, euh, ouverts et qu'ils euh, qu se ressentent comme euh, n'importe quel citoyen, on peut dire, même s'ils étaient mineurs, euh, parce qu'il y avait 300 personnes de l'extérieur qui venaient manger dans leur salle à eux et qu'eux, ils mangeaient, ils prenaient leur plateau de self au milieu de ces 300 personnes-là. On voit bien que participent très fortement à l'insertion sociale par l'acte du repas les 300 clients qui viennent simplement, eux, manger ils ne viennent pas pour euh, participer à un objectif social. Sauf qu'à l'intérieur de ces 300, enfin 300 et, et tout ce qui passe tous les jours, euh, on, on espérait pouvoir euh, motiver, et on l'a fait d'ailleurs indirectement hein, une dizaine ou une vingtaine qui comprenaient très bien ce qu dans quel restaurant ils rentraient et que le fait de venir là participait à l'insertion des, des jeunes. Donc ce qui me manquait, c'était qu'on puisse leur donner juridiquement une place à ces personnes-là. Et ce sont les, les Italiens qui nous ont montré le chemin en 1991. C'est pour dire que l'initiative, elle ne vient pas toute seule. Et elle est le produit d'un certain nombre de, de résultantes et puis de l'ère du temps aussi. Les, les, les Italiens ont légiféré en 1991 sur des expériences qu'ils avaient déjà depuis plus de 15 ans, sur ce qu'ils ont appelé coopérative sociale. Et on s'est beaucoup inspiré de ça. Moi, j'étais responsable à ce moment-là d'un réseau de coopératives dans le Languedoc-Roussien. On est allé avec le conseil général de l'Hérault visiter les coopératives sociales italiennes. Euh, puis on a, on a été financé pour euh, un bout d'études pour et, et, voir comment on pouvait adapter la coopérative sociale italienne euh, au régime français.